Bonjour Sophie. Bonjour Monsieur, comment allez-vous Bien. Et la famille Je vous présente mes excuses Monsieur. J'aurais pas dû poser cette question. J'aurais besoin du bilan de ventes de la semaine dans mon bureau. Tout de suite. C'est comme si c'était fait Monsieur. Tout de suite, tout de suite. Toujours en retard. Oui, le boss est déjà là. Parle moins fort s'il te plaît. Non mais Sophie, tu es quand même méchante. Hein? Comment ça je suis méchante? Je ne fais que dire la vérité. Tu es toujours fâchée contre moi tout simplement parce que j'ai invité Mira à ma table, c'est ça? Oui. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que c'est une arriviste. Écoute Jean, je ne veux pas qu'elle profite de toi. Non mais Sophie, j'ai du mal à te cerner. Attends, je vais arranger ça. Jean, c'est pour moi le paquet Merci. Non, il est à moi. Sophie Wife, laisse-moi Avec moi, tu auras tout ce que tu voudras. Et vous deux là Vous croyez à la télé-novella hein? Dégagez devant mes yeux avec ça Non, Sophie. Je ne doute plus une seconde que... Sophie Monsieur Si je me fais encore gronder par le patron à cause de vous deux, elle particulièrement, je vais lui arracher les deux yeux. Et si tu t'y opposes J'arrache pour toi aussi Mademoiselle Sophie Monsieur, j'arrive mais... Ah les femmes.